Yo les gens de The First Day, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Val. Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouveau gameplay exclusif d'Assassin's Creed Valhalla, on y a joué pendant un peu plus de 6h30 et on est très content de vous montrer une partie, enfin quelques parties de notre session de jeu. Et donc euh, on va vous expliquer aujourd'hui ce qu'on a vu, on va vous commenter un peu tout cela et je vais laisser Valentin commencer, tout simplement. Alors il faut savoir que déjà la démo se déroule au début du jeu, peu après qu'Evort soit arrivé en Angleterre avec ses compars, ce viking, et son demi-frère Sigurd. Donc euh, ça commence dans la colonie, là vous l'avez vu tout au début euh, de la vidéo, et donc euh, la colonie qui sera évidemment entièrement personnalisable. Ça, je pense qu'on le verra un peu plus tard dans le gameplay. On a vu aussi euh, le Drakkar et là, évidemment, on joue avec Evorfam, vous l'aurez remarqué, qui est quand même vachement stylé. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Maxime, de du charisme d'Eivor féminin la, la version féminine est plutôt classe je dois vous avouer que quand on nous a annoncé euh, la sortie du jeu fin, on nous a donné le pitch et les personnages qui seraient incarnables, je me suis tout de suite dit cette fois-ci je vais jouer la version masculine parce que pour Odyssey j'avais joué Cassandra, mais au final après avoir mis la main dessus euh, bah, je dois avouer que la VO euh, de Eivor féminine est beaucoup plus classe et charismatique que la VO de la version masculine Donc euh, franchement je suis indécis pour savoir lequel des deux je vais jouer Ouais je suis un peu dans le même cas, c'est vrai que moi au départ j'étais parti pour Evor masculin. Au final dans la démo on a vu pas mal de trucs stylés avec Evor masculin, la barbe et tout, les coupes de cheveux, ça fait vraiment euh, typiquement viking, mais je sais pas, je trouve que Evor féminin dégage un certain, un certain truc, un petit style qui est vachement, euh, qui est vachement sympa, donc c'est vrai que ça va être très dur de faire notre choix. Alors, pour info, on a joué dans une partie de la map qui s'appelle le Leicestershire. <rire> je suis désolé c est, c est si je prononce pas très bien. Leicestershire. Leicestershire. Donc, qui est situé plutôt euh, au nord de la map, enfin au, au centre euh, centre nord de la map, et euh, pour info, la colonie, elle se situe vraiment au milieu de la map, donc euh, bordée par, le, par, par les rivières et pas très loin de la mer, ce qui permet justement euh, un accès facile à tous les autres royaumes et à l'ensemble de la map du jeu parce que B comme la colonie se situe au centre c'est un peu plus facile d'accéder à tout le reste on a pu accéder que à ce royaume là et à la colonie qui s'appelle Ravenstorp et euh... Et du coup là ben, on est justement dans la colonie Et donc du coup pour te couper juste rapidement Là euh, Eivor Féminin dans le, le plan juste avant a récupéré une sorte d'artefact Et donc ces artefacts C'est des objets à collectionner à collecter un peu partout sur la map Et donc ils vous permettront Une fois que vous retournerez dans votre euh, Dans votre colonie Donc du coup qui s'appelle euh, Ravenstorp Vous aurez juste à donner euh, ces artefacts Et donc on ne sait pas encore comment ça marchera S'il suffit de ramener juste un artefact Ou si c'est seulement au bout de 2, 3 voire 4 axes artefacts Mais une fois que vous les aurez donné à un marchand précis, enfin à une personne précise, et euh, eh bien vous débloquerez des éléments visuels pour votre colonie. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a testé un petit peu le corbeau et ça nous a aussi permis un petit peu de voir au niveau des graphismes et de la distance d'affichage ce que ça donnait. Alors on sait pas du tout sur quoi la démo tournait. À mon avis, c'était du PC surboosté. C'était très beau, euh, franchement, euh, la direction artistique elle est vraiment inspirée, on se sent vraiment au cœur du Moyen-Âge, la, la colorimétrie fait très euh, The Witcher, c'est vraiment, euh, vraiment... au niveau ambiance, je trouve qu'on peut difficilement mieux faire, je trouve qu'ils ont très bien réussi leur coup, je sais pas toi ce que t'en penses au niveau de l'ambiance, ou ce que t'as ressenti, mais moi je me suis vraiment senti euh, bah, chez les Vikings, quoi. vraiment, euh, vraiment assez impressionnant. Ah bah, l'ambiance est parfaite, vraiment, dès qu'on se plonge dans le jeu, que ce soit au niveau du, de l'ambiance sonore, des graphismes, n'importe quoi, jeu de lumière, tout ça, c'est très bien. Euh, petit bémol, mmh. par contre, de mon côté, c'est que je pense qu'on jouait sur une version assez oui. ancienne du jeu quand même, puisque le dernier thriller dont a fait l'analyse, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir juste en haut de l'écran, c'est affiché, mais euh, du coup, sur le dernier thriller, les visages étaient vachement retouchés et oui. vachement plus beaux, euh, là, pour le coup, dans la démo, on a vu des visages qui étaient vachement beaux, du style euh, euh, comment il s'appelle, le fils de, euh, de Ragnar, Ivar, euh, ouais. Ivor, Ivar, euh... Ivar. Ivar, c'est ça. Et donc Ivar a un visage vachement beau. Par contre, le visage que ce soit d'Ivar masculin ou Ivar féminin, euh, les visages ne sont pas pareils que ceux qui ouais. ont été touchés dans le thriller. Donc, euh, je pense que le jeu final sera encore plus beau que les images ouais, qu là, je pense qu'on a joué à une, une preview ancienne, mais euh, malgré tout. Je trouve que c'est quand même euh, assez détaillé et là vous pouvez le voir, il y a un bureau des assassins, le, enfin plutôt le bureau des Hidden Ones qui est présent euh, dans la colonie. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais en tout cas, euh, c'est vraiment stylé. Il est présent dans la colonie, ça fait vraiment euh, retour aux sources, retour à l'ancienne. Ça m'a vraiment fait penser au bah, pour le coup, au tout premier avec Assassin's Creed 1 et ses différents bureaux euh, des assassins qui étaient présents dans les villes. Là, pour le coup, c'est directement dans notre colonie et euh, c'est vraiment, bah, vraiment super stylé. Et sachant que c'est pas le seul qu'on a aperçu, normalement, ouais. vous aurez une autre vidéo sur la chaîne vous parlant euh, de l'importance des assassins dans, euh, dans ce prochain Assassin's Creed Donc restez connectés pour en apprendre plus Voilà Là comme vous pouvez le voir on peut interagir euh, Un peu partout avec la colonie pour la personnaliser Donc on peut y mettre Des statues et euh, différents Ornements C'est intéressant, on peut vraiment tout personnaliser De la colonie en passant par Eivor, nos compagnons vikings Au dracar, euh, au cheval, au corbeau Il y a vraiment tout un aspect euh, Personnalisation qui a l'air hyper travaillé Dans Valhalla après c'est vrai qu'on a joué à une démo et euh, bah donc il y avait pas énormément d'options je trouve. Enfin, à mon avis, il pourrait encore pousser un petit peu plus loin le délire de la personnalisation si vraiment il voulait aller au bout des choses et proposer encore plus de choix. Alors après je sais pas si il y aura des mises à jour de contenu qui vont apporter des nouveaux tatouages, des nouvelles coupes, etc. Mais euh, j'ai trouvé que dans la démo, il y avait. ça manquait un petit peu de choix, je trouve, pour vraiment faire un IVOR à notre image, il y avait que quelques tatouages, que quelques coupes de cheveux, et pour un Assassin's Creed qui se veut vraiment, être au summum de la personnalisation, je trouve que ça faisait euh, pas beaucoup, donc j'espère un petit peu de ce côté-là qu'il y aura quelques petites améliorations. Mais ne vous en faites pas, on est à l'époque des Vikings, et qui dit époque des Vikings dit la grande série Vikings, et ne vous en faites pas, il sera ouais. possible de se faire un Ragnar Lodbrok, vous avez toutes les coiffures qu'il a eues, vous avez les barbes qu'il a eues, vous pouvez vraiment ouais. vous faire votre propre Ragnar Lodbrok. Et donc là, tant qu'on est encore au centre du village, puisque du coup le tattoo shop qu'on a eu auquel on a eu accès se trouve dans notre village. Il faut savoir oui. que l'immersion est au cœur de ce jeu et quand je dis immersion, c'est là vraiment au niveau des détails. Vous pouvez interagir un peu partout autour de vous euh, au niveau de votre environnement que ce soit pour vous asseoir à une table, à une chaise, vous mettre sur euh, la chaise du chef du clan, aller dormir oui. pour faire passer le temps euh, et tout ça. C'est vraiment euh, on a vraiment misé sur l'immersion, c'est des petits détails qui font que on a vraiment l'impression d'être dans un vrai monde vivant dans lequel on peut vraiment tout faire quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de détails qui sont assez cool, par exemple quand on fait des raids, au départ on, on, quand, on, quand on est sur notre dracar, on se balade, hop, on voit un petit village, on se dit « oh tiens, ça serait peut-être l'occasion pour apporter quelques petites ressources à la colonie », d'ailleurs les ressources qui sont assez rares à looter, on les lutte beaucoup moins, moins massivement que dans la société de lycée par exemple, là il y a vraiment un ou deux coffres qui se trouvent dans, enfin planqués quelque part par exemple dans un monastère, et, euh, et justement il y a pas mal de petits détails assez stylés, quand on arrive le, le, c'est vraiment intact, C'est vraiment les, les gens font leur petite vie tranquille, les moines font leur prière, les soldats font leur petite vie tranquille. Et quand on met à sac le monastère, il bah, y a du feu partout, il y a des cadavres, enfin, on sent vraiment qu'il y a un combat qui s'est passé, il y a de la destruction, enfin, vraiment, euh, on sent qu'on est passé par là, qu'il y a eu un affrontement et que euh, le, le lieu a été mis à sac. Donc c'est vraiment super détaillé et c'est tous ces petits détails qui font la, la différence et qui renforcent encore plus l'immersion. Et puis c'est d'autant plus... Euh, comment... Euh Théâtral, par, par exemple, du, du coup, pendant un raid, tu étais rentré dans une église pour aller piller. Et entre le oui. moment où tu es rentré dans l'église et le moment où tu ressorti, l'ambiance euh, autour de cette église avait totalement changé. On est rentré, c'était grand soleil, euh, pas de feu, rien du tout. On est ressorti, mm -hmm. c'était vraiment euh, super sombre avec des lumières rouges pour montrer que c'était dans le chaos, avec les flèches oui. qui étaient un peu partout. On sent vraiment l'ambiance pesante euh, oui. du fait que les vikings soient passés par là et tout menacé. C'est ça, et en plus les PNJ sont, je trouve, pas cons. Enfin, vraiment, ils combattent, ils vont foutre le feu aux, aux maisons, ils vont vous aider. Euh, et vous aurez besoin d'eux, d'ailleurs, pour, euh, pour débloquer des coffres ou pour enfoncer certaines portes. Et donc, il suffira juste d'appuyer sur un petit bouton. Et puis, il y a un de vos alliés vikings, que, que vous avez pu personnaliser entièrement, qui viendra euh, vous donner un petit coup de main. Et si jamais ils tombent au combat, vous pouvez toujours les réanimer. Donc, euh, c'est, euh, euh, je trouve, euh, plutôt sympa. Ceci dit, petit point négatif pour la personnalisation des vikings qui pour nous accompagner alors on sait pas si ça sera comme ça dans la version finale mais euh, c'était un bouton de génération procédurale donc vous cliquez et c'était complètement aléatoire je trouve ça dommage parce que s'ils ont mis en place un système de, procéd... enfin, de génération procédurale c'est que derrière ils ont pas mal d'assets qui sont mis en place pour écarter les yeux et tout ça donc je trouve ça dommage de ne pas donner à avoir, de ne pas avoir laissé la possibilité aux joueurs de vraiment faire le vikings de ces rêves. Oui. alors là c'est vrai que pour recontextualiser un petit peu la la démo donc on l'a dit au tout début on est arrivé euh, en Angleterre dans la colonie et donc le grosso modo le pitch de la démo c'était de euh, finalement conquérir euh, le Leder en euh, faisant des alliances d'une part et en faisant des raids et euh, des attaques d'autre part et on y a rencontré Ivar et Uber Ragnarsson qui sont donc les fils de Ragnar Lord Rock. Euh, dans la démo, qu'est-ce qui t'a toi le plus, plus, euh, enfin, le plus impressionné euh, Et notamment par rapport à la dernière fois où on avait joué Alors, par rapport à la dernière fois où on avait joué, je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose qui avait drastiquement changé, mais pour le coup, par rapport à la dernière fois où on avait joué, il n'y avait pas de personnage qui m'avait tant marqué que ça euh, lors de la précédente démo. Et euh, pour aller encore plus loin, il n'y avait pas de personnage qui m'avait tant marqué que ça sur Assassin's Creed Odyssey. Et là, en 6 heures de jeu. Euh, on arrive là-dedans, on découvre des personnages dont un notamment, donc Aivar. Euh, ouais. et franchement, en 6 heures de jeu, je suis tombé amoureux, il te sort de ses punchlines, il te fait de ses actions, tu te dis, tu te dis vraiment, tout peut arriver à cause de ce personnage. Euh, c'est... non, c'est Et puis les, il est trop marrant, il hein. est trop marrant, je me souviens à chaque fois qu'on se, re se regardait euh... <rire> et on se marrait quand ouais, il sortait des conneries, de... où il ah, provoquaient, où il sortait de ces trucs, enfin c'était vraiment... C'était super marrant, donc on sent vraiment qu'ils ont travaillé sur la narration et sur l'écriture des personnages et des dialogues et aussi des cinématiques qui sont ouais. euh, juste, justement, je trouve, enfin, très stylées, on est revenu là-dessus que... plusieurs fois, on s'est dit, waouh, mais c'est trop stylé, en fait, contrairement à Origins et Odyssey, où les personnages étaient en espèce de Pause avec un balai dans cul et, et, et une pause pas dynamique. C'est voilà, seulement là. du chant contre ouais. chant en plus. Ouais, c'est ça. En fait, il y, y a vraiment un gros travail. Il y a vraiment la présence de, de, de vraies bonnes cinématiques comme à l'époque. Et en fait, il y a des, des espèces de transitions et de moments de, de, de, de pause où, quand vous aurez en faire un choix, euh, la posture en tout cas de, des personnages est assez stylée et euh, le visage est vraiment détaillé. On n'a plus l'impression que c'est des espèces de, de, de marionnettes et de poupées de cire comme dans, comme dans Odyssée. Donc il y a eu un peu de progrès sur euh, sur ce niveau-là, même si on va pas se le cacher, il y a certains aspects qui sont repris d'Odyssée. Et gros progrès aussi je trouve euh, dans Odyssée lorsqu'on avait un choix à effectuer. Du coup, comme tu le disais, l'écran se mettait en pause et mm -hmm. euh, en fonction du choix qu'on prenait, on voyait que c'était euh, plusieurs bouts de cinématiques qui en fonction de ton choix étaient racolés parce que la position changeait un petit peu, tu voyais un petit coup de saccade et Cassandra ou Alexos qui changeait de position un petit peu, alors que là pour le coup c'est vraiment ça se met en pause et ça s'enchaîne, oui. c'est super fluide. C'est ça, c'est ça, au niveau des, des, des là, on, là en plus vous voyez une cinématique une qui a vraiment de, de la mise en scène qui est, bon alors c'est pas au bon, niveau de, de certains gros blockbusters exclusifs Sony, je pense que... Je pense qu'on se passera de donner le nom, vous aurez très vite compris de, de quel jeu je veux parler. Mais euh, en tout cas, c'est présent et euh, c'était quelque chose qui était absent de Donc ça fait vraiment plaisir de retrouver tout ce travail de, de mise en scène et euh, de narration qui renforce justement l'attachement qu'on peut avoir avec certains euh, personnages qui sont mais pour le coup bien écrits. On vient de parler d'Aivar et c'est justement le cas. Euh, D'ailleurs, l'arc le, le, narratif auquel on a joué, il se concentre vraiment sur... Euh, certains personnages et ça c'est quelque chose qui avait été euh, annoncé par Darby, Darby McDavid qui est le directeur euh, scénaristique du jeu qui nous disait que justement c'était exprès pour qu'on s'attache un peu plus aux personnages et je trouve qu'ils ont vraiment réussi ce coup là. En 6 heures de jeu on suit quelques protagonistes et euh, justement ces protagonistes ben, on va s'y attacher et plus tard on va les croiser en le jeu et euh, c'est ce qui va faire que ben, finalement il y a un lien qui se crée avec le joueur et avec ces personnages-là. Alors, on a parlé des points positifs en disant que les personnages étaient attachants et que les visages étaient bien modélisés, cinématiques, de qualité. Mais petit point négatif sur certaines textures comme vous voyez à l'écran. Euh, quand la caméra est vraiment proche, on voit euh, des lacunes quand même au niveau de la qualité des textures. Euh, là, honnêtement, c'est pas pour Trash Talk, mais c'est même pas au niveau de la PS3 euh, des textures comme ça. D'aussi loin, euh, ça fait vraiment PlayStation 2. Après, dans l'ensemble, quand on regarde euh, comme ça, comme ce que vous avez à l'écran, c'est super beau, mais dès qu'on s'approche de certaines textures, c'est pas beau. Et c'est pas un problème de chargement, parce que la, le plan de la cinématique était vraiment constant, euh, c'est ouais. juste un problème de texture. Quoi. Ouais, ou ouais, alors c'est un bug, hein. on va quand même rappeler pour les gens qui que le jeu est pas encore fini, qu'on a joué à une, à une démo, donc un build qui est pas du tout définitif, et en quelques mois... Euh, je pense qu'ils euh, ont encore le temps largement de s'améliorer et de corriger les quelques bugs, les changements de texture. Sachant euh, euh, euh, que le jeu n'est pas encore Oui, le jeu n'est pas encore goal. Donc euh, je pense qu'ils ont encore une belle marge de manœuvre. Et bah, c'est aussi à ça que ça sert les démos. C'est à, à, à noter les points ouais, positifs, ouais. mais aussi à noter les points euh, négatifs pour qu'ils puissent s'améliorer. D'ailleurs, là, là-dessus, je pense qu'on a en partie été entendu sur certains points. Oui. Euh, à commencer oh. par euh, les combats qui sont assez lourd et un peu plus euh, un peu plus euh, on va dire bourrin dans le sens où on sent les impacts qu'on donne. Et ça je trouve que euh, c'est un vrai plus par rapport à l'ancienne version à laquelle on avait joué, on avait l'impression que euh, le combat était lourd, mais euh, c'était pas encore tout à fait ça, c'était un petit peu merveillon. Là on a ressenti vraiment une nette amélioration, quoi. de mon côté en tout cas, je sais pas du tien. Si si si d'ailleurs, bon. Donc euh, vraiment c'était euh, très cool, les combats sont bien nerveux, sont bien vikings, il y a de la décapitation, il y a du démembrement, il y a des animations de fringe qui sont très stylées et qui sont d'ailleurs un peu plus nombreuses qu'avant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et les, capacités, avoir, sont euh... les hein? capacités sont terre à terre. Et en plus de ça pour les combats les capacités sont terre à terre. C'est pas des ouais, pouvoirs euh, mystiques machin chose, c'est un lancer de hache, euh, une décapitation bien ouais. placée, euh, un harpeau de l'étrange. Ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment, euh, vraiment réaliste. Est pas, on n'est pas un demi-dieu dans Valhalla par rapport à ce qu'on qu était dans Odyssey, donc euh, c'est vraiment une très bonne chose. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les combats sont bien, mais il y a toujours un abus, je trouve, de dash, enfin d'esquive. Oui, ouais, ouais qui rend le tout encore un petit peu bordélique et brouillon, on sent que, voilà, il se base encore sur un système qui a été introduit avec Origins, euh, c'est toujours plus ou moins le même système de combat qui a été un peu mis à jour et amélioré on va dire, mais euh, voilà, c'est toujours un petit peu bordélique, après si on n'en abuse pas, je trouve que ça se joue bien, parce qu'il euh, y a quand même un système d'endurance, donc euh, vous ne pouvez pas trop faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas trop enchaîner de coups, vous pouvez pas trop esquiver tout le temps. Sinon, bah, votre personnage ne sera plus bon à rien. Et tu parlais de demi-dieu juste avant. Euh, alors, on n'a plus la capacité, enfin en tout cas, on ne l'a pas vue, cette capacité qui vous permet de sauter à un point à 150 mètres de hauteur et de ne pas mourir en vous écrasant au sol. Mmh. Euh, là, vous perdez de la santé, mais euh, on a remarqué que la distance, enfin, euh, la hauteur de chute pour mourir était très élevé. Ouais. On a fait des chutes qui étaient énormes et certes, il nous restait un pixel de vie, mais on n'était pas mort. Ouais, c'est ça. Euh, là, comme vous voyez, du coup, quand on utilise le corbeau, les points ne sont pas pinkés automatiquement. Vous avez une sorte de zone bleutée qui apparaît euh, et donc c'est dans cette zone que vous devez euh, explorer. Alors, après avoir, je ne sais pas si tu sais euh, sur quel Type de gameplay on a joué. Euh, pour les précédents, on avait exploration mmh. ou alors euh, guidé. Alors du coup, j'espère que ce ouais. mode-là sera exclusif au mode exploration, parce que si les personnes en mode guidé sont obligées de chercher dans des zones, c'est pas euh, folichon, folichon. Je sais même pas sur un mode guidé sur celui-là d'ailleurs. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ils a, ils a, parce que là, du coup, le, en fait, le corbeau, c'est vraiment, il est là en fait pour explorer. Et euh, c'est plus tellement un espèce de drone qui va vous euh, qui va vous, vous vous servir à spotter les ennemis. Le corbeau il sert plus du tout à ça. Hein. Vous pouvez euh, vous pouvez essayer. Nous on a essayé, ça a pas marché. On ne peut plus spotter les ennemis. Le corbeau il sert simplement à repérer de loin ses objectifs et euh, ses euh, locations, enfin le ses lieux finalement de d'intérêt. De, Mais il sert plus du tout à spotter euh, à spotter des trucs. Ça c'est le rôle de la de la vision d'Odin. Donc le.. Le Odin Sight qui remplace euh, ce, ce, ce rôle là qu'avait l'aigle euh, dans les précédents. Donc le corbeau, il est vraiment là pour ça et je pense pas qu'on aura de mode guidé. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait parce que euh, vraiment le corbeau il, il fait bien le boulot, je trouve. Et euh, ça nous empêche, enfin euh, ça nous a empêché euh, à très nombreuses reprises de euh, nous rendre euh, sur la map et d'utiliser le corbeau à la place qui. Donne encore plus d'immersion, euh, et ça, c'est vraiment cool. Et pour terminer cette vidéo, pour remercier ceux qui sont restés jusqu'au bout, on va vous lâcher une news qui est plutôt intéressante, qui nous a choqué tous quand on l'a entendu. Alors, certes, ouais. il y aura la présence de monde mythologique dans Assassin's Creed Valhalla, mais en plus de ça, on nous a révélé que l'Amérique serait présente dans le jeu. Alors, sous quelle forme Quelle zone de l'Amérique On n'en sait pas plus, mais en tout cas, elle sera bel et bien présente. Bon, bah, les gars, écoutez, on espère vraiment que cette petite vidéo de gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire, à nous dire si vous attendez Assassin's Creed Valhalla. En attendant, vous pouvez retrouver notre preview ultra complète sur Assassin's Creed Valhalla avec les nouveautés et les changements par rapport à la dernière version, juste ici. Et c'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous ne pouvez pas aller voir les autres, comme vient de le dire Val, qui sont sortis en même temps, puisque je tiens à le rappeler, ce sont dans chaque vidéo des informations exclusives. Donc, vous avez des informations qui sont communes mais dans chacune des vidéos vous avez des infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs en tout cas pas sur la chaîne. Donc euh, n'hésitez pas à les voir même si vous avez vu plusieurs autres vidéos. Enfin bref, on espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, C'était First van en direct de la Pixel Experience. Et prenez soin de vous. Ciao ciao. <rires>